salut salut aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour apprendre la recette des pancakes roses. alors si vous voulez vous la péter en soirée ou si comme moi vous avez un neveu qui adore le rose et que vous projetez de devenir sa tata préférée ou juste si vous avez envie de vous faire un bon goûter et eh ben restez pour pour la vidéo alors pour commencer il vous faudra deux œufs, une demi betterave alors moi j'avais une petite betterave donc j'en ai pris une entière 30 g de farine alors vous prenez celle que vous voulez, il vaut mieux une farine euh, qui soit de couleur blanche pour que les pancakes soient d'une belle couleur. Moi j'adore la farine de châtaigne, mais c'est vrai que pour cette recette, ça fait des, un rose un peu moins vif. Donc là j'ai pris de la farine de riz, et puis euh, bah, il faudra euh, un petit peu d'eau ou de lait pour, euh, pour euh, ramollir un petit peu la betterave. Alors les proportions que je vous donne ici, c'est celles que j'utilise pour euh, quand je me fais un petit déj pour une personne. Donc S'il y a des sportifs ou des sportifs parmi vous... Vous remarquerez que c'est riche en protéines et pauvre en glucides, donc parfait pour une diète sportive. Vous allez prendre votre betterave. Après, vous la coupez en morceaux et euh, moi, elle n'était pas assez cuite. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de lait pour que euh, ça aide le mixeur. On va rajouter deux œufs, donc un entier et euh, un où euh, on sépare le blanc. Alors ça, c'est pour avoir euh, des pancakes qui sont bien fluffy. Moi, quand j'ai la flemme, en vrai, je, je les mets entiers et je ne fais pas... Je ne monte pas le blanc en neige, ça marche très bien, mais c'est c'est pas aussi moelleux. Ensuite, on va mixer tout ça. Alors moi, j'utilise un, un mixeur plongeur, mais vous pouvez très bien mettre ça dans un blender ou un mixeur classique. J'ai mis un torchon par-dessus pour éviter de repeindre ma cuisine en rose. Donc vous mixez jusqu'à obtenir une belle mousse rose. Ensuite, on ajoute les 30 grammes de farine. On remue et ensuite, on va monter le blanc en neige. On va ajouter à la préparation initiale et donc vous voyez qu'on a un très joli rose ensuite on fait préchauffer la poêle alors moi je mets toujours de l'huile de coco pour la cuisson c'est une très bonne huile pour la cuisson parce que elle ne se dénature pas avec la chaleur moi je fais souvent un gros pancakes mais vous pouvez en faire plusieurs petits et là il faut attendre qu'il y ait des petites bulles qui se forment vous essayez de décoller un peu sur sur les côtés, si vous voyez que ça coule plus trop, bah vous pouvez retourner et vous n'avez plus qu'à le transvaser dans une assiette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et euh, on se retrouve euh, très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Oula. Bon, et les chats adorent ça.